Bonjour messieurs. Allez, okay. on va faire un petit un long un long un long un petit un cours, on verra bien, un débrief de l'épisode 2 puisque avait fait d'abord un débrief de l'épisode 1 puis on s'était engagé toutes les semaines euh, à parler et à donner un petit peu euh, notre retour. Je voudrais juste préciser une chose, c'est pas de la critique cinématographique qu'on fait. Hein. Nous, on n'est pas là pour faire ce genre de, de choses. On est, euh, parce qu'en fait, sur Internet, en ce moment, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est soit le critique de cinéma, mais qui au final ne connaît pas grand-chose à Star Wars, donc il fait une analyse très cinématographique de la chose, mais il apporte pas vraiment euh, de connaissances euh, sur l'univers. Soit on a vraiment l'expert euh, de Star Wars qui, lui, va être... Euh, dans, euh, dans l'apologie de, de l'easter-egg à faire la liste de tout, de tout ce qu'on a vu et de tout ce qu'on aurait pu euh, rater, mais qui derrière ne va pas forcément produire un avis euh, qui pourrait être pertinent. Alors je ne dis pas que notre avis est plus pertinent que les autres, je dis juste que nous, on n'est ni dans la critique ni dans l'Easter le egg on est là pour euh, remonter notre sentiment, et euh, est pas forcément, on n'est pas forcément là pour, pour claquer du Mandalorian toutes les semaines, mais malheureusement, enfin, on en a déjà un petit peu parlé, on a quand même les mêmes sentiments que certaines personnes qu'on ne nommera pas qui sont dans l'univers ludique, comme M. Fall, par exemple. J dit, oh, je dis hop, je ne le nommerai pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Oups Je vais revenir très rapidement sur cet épisode qui s'appelle « Le passager »,« The passager ». Et puis ensuite, euh, non, c'est pas ça ?« pas... La passagère ».« La passagère enfin, », le passager, la passagère. Euh, et puis ensuite, je, je donnerai la parole à Kevin pour avoir son retour. Et là... Ça va saigner et puis ensuite, on, on donnera la parole à, à, à Nicolas. Donc, dans cet, euh, dans cet épisode avec une intro que moi, euh, je vais en même temps en profiter pour donner un petit peu mon avis puis après, je donnerai la parole. C'est intro que moi, je trouvais plutôt sympa, euh, bien qu'un peu téléphoné. Euh, on est encore euh, sur Tatooine, mais on, de toute évidence, on, on est en partance. Et puis en fait, il va bon très rapidement. Hein. Alors, ce sera spoil. Hein. De toute façon, on ne fait plus nos spoils. Hein. On rentre directement dans le, dans, dans le sujet. Donc il va se faire alpaguer, Vous me donnerez votre avis sur cette petite scène. Mais moi, cette scène d'intro, là, avec les espèces de contrebandiers qui essaient de pêcher au bébé Yoda, je trouvais ça euh, assez fraîche et plutôt sympa. Ensuite, il va, donc, il est toujours à la recherche de son fameux Mandalorien qui sera euh, l'ambassadeur vers, vers les Jedi pour restituer le bébé Yoda. Et donc il va, il va à, à Moses Lee. Et à Moses Lee, il va retrouver, au bonheur pour moi, euh, Pellimoto, que, que, que vous savez que j'affectionne tout particulièrement. Euh, je suis super content d'avoir ces personnages. D'ailleurs, j'ai vu une critique intéressante sur Internet qui disait « ça se trouve, ce personnage-là, elle est juste là pour mourir » c'est-à-dire qu'en fait elle est là pour que, pour générer de l'affect et puis quand on sera bien attaché à elle elle va claquer autant vous dire que moi quand elle va claquer je vais je vais sabrer la <rire> bouteille de je vais faire la fête. ah ouais moi je fais la fête carrément mais bon bref donc euh, Pelimoto Pelimoto qui euh, qui, comme par miracle, euh, a euh, un, une passagère à euh, euh, envoyer. D'ailleurs, elle l'attend euh, déjà euh, dans le hangar. Enfin, C'est marrant, tout est déjà prévu, tout est déjà prêt. Est, autant dans le premier épisode, on avait dit qu'on était dans une démarche de construction et de prendre son temps. Autant là, euh, je pense que le scénario, il tient sur un, sur un carré de PQ. Je suis désolé pour ceux qui attendent du, du bien de, de nos chroniques. Mais euh, là, franchement, ça tient sur un... Tu sais, C'est comme les, les scénarios que tu fais dans les restaurants. Les restaurants ah. américains, puis tu as une serviette et tu décides d'écrire un scénario, quoi. C'est ça. Donc, c'est un transit, euh, voilà. Bah, attention, mais... déjà, l'épisode, il dure euh, 10 minutes de moins. Hein. Ouais, il y a 10 minutes faut de moins, Il ouais, ouais. Oh, faut qu'il aille un petit peu plus vite. Mais... C'est quelque chose qui est positif, ça, par contre, dans l'univers de, de, de, de, de Mandalorian, c'est qu'ils ont décidé de ne pas être sur un, un timing euh, constant. Ils sont sur un ouais. timing qui sert à, à l'épisode, qui sert à la narration. Et donc, s'ils n'ont pas grand-chose à dire, ben, c'est court. Et s'ils ont plus de choses à dire, c'est long. Et là, en l'occurrence, ils ne semblent pas avoir grand-chose à dire. Mais euh, voilà, c'est mon avis. Euh, un petit truc qui m'agace vraiment, vraiment. Là, je vous chauffe un peu. Hein je, vous, je, vous, je vous boulonne un peu. Euh, un truc qui m'agace profondément, c'est cette histoire de... Je trouve ça absolument ridicule. Tu le fais super bien. Je le fais vachement bien. Et d'ailleurs, je pense que j'en ai appelé 14 qui vont débarquer dans le salon pour bouffer. Mais euh, je trouve ça ridicule. On n'a jamais vu R euh, Luke Skywalker s'adresser à 6PO, euh, à R2-D2 en l'occurrence, en sifflant. Euh, je pense que, voilà, euh, quand il parle à R2-D2, euh, il sifflote pas. Et quand Han Solo parle à Chewbacca, euh, il fait pas des gronnements de, de Chewbacca. C'est euh, je... dans Solo. Dans, dans, dans Solo, ouais. Ouais, dans Solo, ouais. Non mais en fait, c'est la nouvelle génération. Non, pas, euh, mais peu... je, je suis un vieux connard et j'aime bien les trucs euh, à l'ancienne. Euh, ça... je, mais, mais je trouve ça... mais mais c'est plus que ridicule, je trouve ça abscon en fait, c est, c est, ça, ça, nous, ça nous sort, moi ça me file une claque à chaque fois, tu vois, c'est-à-dire que je suis dans mon épisode, je suis bien, je suis au chaud, je suis dans mon salon, pépère, et là il y a cette scène-là, et, et j'ai une petite crotte qui tombe sur le canapé, tu vois, pof, ça me, ça me sort de, de mon film, et euh, je, trouve, enfin, je trouve ça nul à chier, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça ridiculise les acteurs, Enfin euh, bref, voilà, donc c'est voilà. Euh, donc ils partent, ils partent euh, conduire cette, cette chose de crapoïde à la rencontre de son époux qui doit sauver ses œufs parce que c'est la dernière génération. Kevin, retiens-toi, retiens-toi. Je sais que tu as plein de choses à dire, mais t'inquiète, tu seras le premier à avoir la parole. Là où moi je suis content, c'est qu'on euh, le voit euh, créer l'itinéraire euh, sur euh, son vaisseau et c'est du vrai saut gravitationnel. Là, au moins, il y a eu un mec qui a eu une bonne idée. Vous n'avez pas fait gaffe, mais quand on est astronome, on voit il fait des sauts gravitationnels sur sa carte. Il prend des planètes et euh, il fait le tour pour aller, pour aller un peu plus vite. C'est comme ça qu'on déplace les, les sondes spatiales, mais c'est un détail. Et puis, comme il y en a qui sont capables de se brosser comme pas possible pour trouver qu'au fond à droite, il y a une bouteille rouge et que ça rappelle le Shining des années 72, parce que c'est sans doute un hommage, et bien voilà, moi je dis que c'est un hommage à Carl Sagan d'avoir fait des sauts gravitationnels dans cet épisode. Moi aussi, j'ai le droit de dire de la merde. <rire> pour remplir. Euh... Bon, après, il y a cette histoire de contrôle de X-Wing, donc ça c'est presque le, le, le meilleur moment du film, parce que moi, vous savez, j'aime bien les X-Wing, et... Et, euh, et euh, ça, me fait, ça me fait kiffer. Petit, petit Easter egg, il y a M. Filoni dans un des deux. Voilà. Euh, Est-ce que l'épisode ne sert pas juste à permettre à M. Filoni de mettre un costume de Star Wars On peut se poser la question. Mais Mais il était ça avait déjà été le cas dans la première complètement... saison, hein, puisqu'il était dans l'épisode de, voilà. de la prison. Lui, il était un des pilotes de X-Wing. Voilà. Ah ouais, bah je ne l'avais était... pas, pas reconnu. Bah, bah très bien. Bon, il avait déjà son épisode, il a envie d'y retourner. Alors. Ouais. Euh, par contre, ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, euh, c'est que là, on va se retrouver sur une planète de glace. Déjà, toute la, la scène de poursuite dans les nuages. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a fait vachement plaisir. Je trouvais qu'on flattait l'œil, quoi. C'était vraiment agréable de, de, de, de suivre ça. C'était très léché, c'était vraiment ultra quali. Euh, la, la, la, la méthode pour s'en tirer, de couper les réacteurs, de laisser tomber le vaisseau, ça, c'est un mouvement qu'il va falloir intégrer dans X-Wing absolument. C'est le mec qui... qui la feuille per... morte. Voilà, le mec qui perd pas le Nord. Euh, et là, on tombe sur une planète de glace. Et ce que j'ai beaucoup aimé déjà, puisqu'on va commencer à faire un peu d'analyse euh, euh, psychotique, c'est l'opposition entre Tatooine, euh, qui est une planète désertique et chaude, et là on, on tombe sur une planète de glace euh, qui rappelle quand même. C'est pas Hot, mais qui rappelle Hot, et on verra que dans le scénario on a quand même pas mal de clins d'œil euh, à, à Hot et, et, et notamment au, au, au, à l'Empire contre-attaque et à Contre Il y a certaines scènes qu'on a dans le, le verre avec les, avec les Maynocks. Voilà, ça déjà euh, c'est un très bon point, c'est un début de rythme qui m'a bien plu. Donc là, il se crache lamentablement, il explose son vaisseau et puis on a un bébé Yoda qui est un fouteur de merde prédestiné. On se demandait à quoi pouvait bien servir et à quoi allait bien servir bébé Yoda à l'avenir, à part foutre de la merde. En fait, il bouffe les œufs constamment. Et là, on a cette scène dans le bain avec notre, notre animal crapaud qui prend un bon bain chaud parce qu'il se caille comme pas possible et bébé Yoda qui va à la rencontre des œufs qu'il aurait éventuellement le droit de bouffer. Et là, vous êtes, je pense, tous les deux d'accord avec moi, puisque fan de, de cet univers-là, on est clairement dans un ode à, à Alien et à plusieurs titres. À la fois la façon dont l'œuf euh, s'ouvre, il est vraiment ouvert en pétales, ce qu'il y a à l'intérieur ressemble quand même méchamment... Euh, au pondeur qu'on appelle comment euh, ah, face le face voilà merci euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est Bébé Yoda qui le bouffe donc déjà il y a une espèce de il y a une espèce de voilà d'échange de, de, de, euh, après il y a cette espèce de poursuite dans les couloirs de glace parce qu'il y a la reine mère en gros qui débarque exactement comme comme dans l'alien euh, l'alien euh, de Cameron on court dans les couloirs, euh, on court dans les couloirs comme on peut courir dans un alien. On court dans les couloirs comme on a couru dans les couloirs de haute, les couloirs glacés de haute. Euh, je trouve qu'il y a énormément de, de, de, de réverb de ce côté-là. Bien entendu, pour s'en sortir, on est obligé d'utiliser l'arme euh, par excellence de alien, à savoir le lance-flamme. Et donc ça, lance-flamme, à, à tout va. Et euh, franchement, j'ai trouvé euh, vraiment ça super sympa. Pour info. Euh, c'est un, un, un, un de, une araignée Krikna. Euh, L'araignée Krikna, c'est un, un, un produit, un jouet, qui est vendu dans les Galaxy Edge aux états unis euh, Et en fait, pendant très très longtemps, euh, les gens... Enfin, ça marchait pas trop parce que les gens se demandaient ce que c'était. Parce qu'en fait, cette araignée, c'est un, un dessin préparatoire euh, ah. de Duke, Duke Chen, je crois. Hein. Alors, Macquarie. Macquery, d'accord, donc ah. c'est un dessin de Macquery, et euh, ben, les gens n'étaient pas identifiés à ce produit, et je pense qu'ils ne devaient pas en vendre beaucoup, et je pense que l'épisode a peut-être aussi cette petite utilité-là, dis-moi euh, Nico. Ouais, plus, ça a été utilisé, hein, puisqu'on on, la retrouve dans, dans Rebels, oui. sur la planète Atollon. Ouais. Oui mais on, on, on revient à ce qu'on avait dit Pour le premier épisode C'est qu'on est dans des épisodes de canonisation On a décidé de canoniser certains trucs Et là ben, cette fois-ci c'est autour de l'araignée qui, qui est euh, définitivement euh, canonisé Voilà moi j'en ai à peu près fini Il euh, euh, y, y, y, y a cette façon Dont ils sont sauvés de façon totalement Ubuesque par, euh, par les deux Chasseurs, euh, deux chasseurs X qui, euh, Les deux pilotes de Chasseurs X Qui finissent par, euh, par les retrouver Si ce n'est qu'il y a cette scène de, de ventouse Qui se colle sur, euh, sur la vitre euh, de la grosse araignée, de l'araignée mère qui colle sa ventouse sur la vitre. Et elle a exactement la même ventouse que, que, que les minoc qu'on voit dans, euh, en fait, dans, dans le verre de l'Empire contre-attaque. Donc voilà, beaucoup de clins d'œil, beaucoup de références, beaucoup de références extérieures. Beaucoup de clins d'œil à, donc je le dis, euh, l'Empire contre-attaque pour moi, à la fois pour euh, le Hot, euh, à la fois euh, pour, euh, pour ce, ce, cette bouche de Minoc, Beaucoup de clins d'œil à Alien, des références, beaucoup de références. Mais au final, que ça. Euh, il ne se passe rien dans cet épisode et euh, moi d'habitude j'essaie toujours de me dire un épisode sert forcément à quelque chose et là cet épisode à part nous prouver qu'on est capable de réparer un vaisseau qui est quasiment, dont la structure est quasiment pliée en deux avec un simple chalumeau euh, et puis que et puis, parce qu au final pourquoi il, il met tant de temps à redémarrer puisque le vaisseau n'avait pas l'air aussi en mauvais état que ça euh, donc déjà ça et puis le fait que finalement, bébé bah, Yoda, on ne sait pas trop quoi en faire, si ce n'est qu'il foute la merde. Et euh, dernière chose avant que je vous donne la parole, euh, bébé Yoda dans la saison 1, s'est-il vraiment servi de la force en conscience Parce que s'il y a bien un moment où il fallait qu'il s'en serve pour sauver la, la, la, la, le, le cul de tout le monde, c'était vendredi soir pour moi. Parce qu'en l'occurrence, il n'a absolument rien foutu, si ce n'est chouiner, chialer, euh, avoir droit à son petit thème de musique, ouais, bouffer des œufs avoir droit à son petit thème de musique qu'on croirait directement sorti d'une un, comptine euh, d'enfants. Je pense que c'est fait exprès, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui est dans, enregistré dans un jouet. Quoi. Est, cette musique est, est insupportable. Voilà, j'en ai presque fini. Je vais vous donner la parole en commençant par Kevin. Et puis après, bah, je rebondirai peut-être sous vos remarques. Mais pour moi, la conclusion de cet épisode, c'est que c'était divertissant la première fois. Quand je l'ai vu, hein, je vous avais dit... Je, je vous ai dit, j'ai passé un bon moment, je pense que j'étais sous l'effet Alien et je l'ai revu une seconde fois je me suis fait chier en fait. Voilà. Et je m'inquiète parce que, comme le disait Kevin, si on est bien sur une base de 8 épisodes, vous me confirmez qu'on est définitivement sur une base de 8 épisodes. Euh, D'après ben, euh, oui, ce que je sais, ouais. Et bien voilà, on a déjà fait 2 épisodes, donc on a un quart de l'histoire, et là je ne me trompe pas, 25%, on a un quart de l'histoire euh, qui, euh, qui est fait et euh, ben, à part nous avoir annoncé Boba Fett, il ne s'est rien passé. Et moi, ce que je présente, c'est que ça va se passer comme dans la saison 1, c'est que c'est que les deux derniers épisodes qui seront intéressants. Et si c'est comme je l'avais dit, ça va se transformer en match de la NBA. C'est-à-dire que si vous voulez voir quelque chose d'intéressant dans les épisodes, regardez les deux dernières minutes. Et si vous voulez voir quelque chose d'intéressant dans la saison, regardez les deux derniers épisodes et euh, bah, euh, économisez-vous le reste. Quoi. Et l'abonnement de Disney Plus avec. Kevin, je te laisse la parole. Euh, bah écoute, euh, moi c'est pareil, j'ai été extrêmement déçu, bon après un, un premier épisode euh, de cette euh, seconde saison, ou aussi l'épisode 9, à croire que les épisodes 9 et Star Wars ça fait pas bon ménage en fait, c'est pas terrible, donc euh, après cet épisode 9 que j'ai trouvé catastrophique, bah écoute celui-là euh, je l'ai trouvé un peu meilleur, grâce surtout à la mise en scène qui était quand même, euh, j'ai trouvé au-dessus quoi. Qu'est-ce qui t'a... Bah, on n'a pas eu ton avis, hein, puisqu'on avait fait la vidéo que avec Nico. Très très rapidement, tu as 1 minute 30 pour l'épisode 1 de la saison 2. Ah ben c'est simple, l'épisode 1 pour moi n'avait rien. Ah il y a Boba Fett quand même. Ouais bon, c'est <rire> les 10 dernières secondes, c'est quand même faible. Quoi. Enfin, hormis ça, sinon toutes les péripéties, c'est du copier-coller par rapport à la saison 1. Ouais. C'est quand même navrant. Ouais, Et ouais. en termes de mise en scène, il n'avait pas grand-chose, pareil. Il a quelques plans larges, mais le, le dragon, je trouve qu'il n'est pas, pas super bien utilisé. Mm -hmm. enfin, voilà, moi j'avoue que cet épisode-là, il m'a pas fait rêver. Quoi. Moi, j'ai fait, fait des faire recherches faire. sur les sur les perles les perles de dragon. C'est des perles, hein. C'est pas des boules ah ouais. de pétanque, hein. Non, non, c'est parce que dans l'épisode, c'est une boule de pétanque qu'il trouve, quoi. Oh, il ne l'or pas. T'es dur. Il ne pas quand même, tu vois, ils ont fait des... Ouais, ouais, non, mais je parle de la taille. Normalement, c'est censé être vraiment une perle, quoi. Et euh, c'est une perle de... que tu peux mettre dans un sabre laser et t'as un sabre laser vraiment euh, particulier, quoi, si tu fais un sabre laser avec une perle comme ça. Mais c'est pas une perle grosse comme ça, normalement, quoi. Ou alors, on est vraiment sur un cas extrêmement particulier. Et, et donc, cet épisode 10, alors, euh, la trame, euh, le côté alien... Euh... Bah oui, ce côté alien, mais on est encore une fois dans le, dans le souci des... C'est que du clin d'œil, quoi. Mmh. Et donc cette, euh, cette série, elle a pas d'âme pour moi. Mmh. C'est que en fait, c'est que du clin d'œil. Euh, ah ben voilà, on a fait un épisode western. Eh, soyez contents, c'est un épisode western. Ben bah, là maintenant, on va faire un épisode alien. Soyez contents, on a fait un épisode alien. Mmh. Ça peut pas être Quand une... est-ce que la série, elle va prendre ses marques à elle mmh. et dire ben bah, voilà, le Mandalorian, c'est le Mandalorian. Et voilà comment on la filme, voilà ce qu'on qu monte, voilà qu ce qu'on raconte. Que... Euh, malheureusement, pour l'instant, c'est le néant, quoi. Mis à part la première saison qui commençait à raconter des petites choses, bah, là, on retourne dans des épisodes euh, bouche-trou, à t'étirer l'histoire. Ouais. Et puis voilà, il faut te contenter des, des clins d'œil euh, perpétuels qu'on te balance. Bon, c'est sympa, quoi. Mais on au pas bout à... d'un ça devient lassant, On n'arrive pas à savoir si on est dans le fan-service. C'est-à-dire que si c'est nous, si c'est à nous qu'on donne la béquille du, du, du joli, du, de, de la jolie et bonne compote, ou si on est dans le réalisateur-service, c'est-à-dire que euh, ben c'est le réalisateur qui se fait plaisir, euh, qui a envie de faire un, un, un lien avec tel truc, un lien avec machin, qui va, il a son jouet Star Wars, il est content. Mais en même temps, ben euh, le gars, euh, il a aussi envie de faire un peu d'alien, donc il fait un peu d'alien. Il, il y a même ce passage avec les empreintes thermiques dans, dans la neige. On pourrait presque, puisque allez, on va faire son Walou. Euh, dire que euh, c'est euh, une ode euh, à Terminator, quoi. Il la repère avec les empreintes euh, Ah oui, bah, attends, moi je, moi je me la fais walou, je vais, je vais chercher super loin des trucs euh, de dingue. Euh, Ce donc... tu dis, euh, Pierre, c est, c est, je pense que c'est un mix de tout ça, en fait. Hmm. Et tu, tu balance du fan service, comme ça, le fan, il va être content. Et en même temps aussi, il a un gros problème, la délimitation technique, en fait. Donc, les, les réalisateurs, ils sont euh, un peu bridés. Ouais. Donc, ils font avec ce qu'ils ont. La limitation technique, c'est ce que tu expliquais à propos de cet écran à, à, à 360 degrés. Toi, tu penses que c'est une vraie limitation technique euh, Vous avez la certitude qu'ils l'utilisent constamment Qu'ils ne qu s'en échappent jamais de ce truc ah, D'après ce que je sais, c'est tout le temps. C'est tout le temps euh, sous fond d'écran. Fond, euh, fond ça c'était valable pour la saison 1, là on a bien vu avec l'épisode 9, euh, enfin le premier de la saison 2, que, que non, ils ont, ouvert, ils, ont ouvert le, ils ont ouvert le champ. Ah ben, moi d'après ce que je sais, c'est tout en fond. Hein. D'accord. Bon, Après, des... euh... moi, Je voulais juste dire que dans la première scène, le passage avec la moto... La moto est mieux animée qu'avant. Voilà, je je m'excuse je, je pour les âmes sensibles. Et les gens, ils vont arrêter de regarder notre chronique parce qu'en fait, ils, on est fan de Star Wars. Les gens se disent oh, on va aller voir la chronique de Pierrot et puis, puis de l'équipe parce que ça va être sympa. On va avoir des... Puis en fait, on ne fait que, que casser du sucre. Nicolas, sauve-nous. <rire> je te redonnerai la parole, hein, à Kevin. Et puis si tu veux intervenir sur ce que va dire Nico, Nico, tes impressions sur cet épisode-là bah, alors, moi, moi, il y, je vais y a plein de gens bleu... qui attendent qui sont suspendus à tes lèvres oui je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais sortir des, des points positifs euh, même si effectivement je suis sorti de là en disant bon là, là ça commence à faire effectivement on est à un quart de la, de la saison et euh, il s'est pas passé grand chose euh, donc j'avais une petite frustration sur le fait qu'on n'ait pas vraiment avancé dans l'histoire euh, autant l'épisode 1 j'ai pardonné parce que parce que euh, bah, voilà, ça a introduit des éléments qui vont certainement servir à l'avenir. Mmh. Et puis ça m'a fait plaisir de voir Cop Vente et tout ça. Et, euh, voilà, de fait d'officialiser tout ça. Autant là, bon, euh, bien réalisé, il y a des belles scènes, il y a des belles choses, je vais y revenir. Mais euh, effectivement, vis-à-vis euh, -vis de l'histoire, il serait temps qu'il se passe quelque chose. Surtout qu'il surtout qu y a plein de promesses et de rumeurs qui ont été faites entre les deux saisons. Il mmh. euh, y, y a des rencontres qui, vont, qui devraient euh, apparaître dans cette... Euh, dans, dans cette euh, mais ça, saison... C'est des, euh, des, des rumeurs ou c'est vraiment garanti bah, C'est quasiment garanti que Rosario Dawson <rire> va jouer euh, une Jedi euh, particulièrement ah. connue. Euh, et il est fort probable qu'on rencontre deux Mandaloriennes qui sont déjà connues dans, dans, dans l'histoire canon. Donc euh, je ne sais pas si je peux donner les noms et balancer les trucs Pour maintenant. Non vas-y, on y va, nous n'a rien à branler. De toute façon, voilà, plus voilà. personne ne nous regarde, vu qu'on n'arrête pas de dire du mal. Là, là, là sur, sur 8 épisodes, on a plus que 6 épisodes pour assurer la rencontre de Bocatan et Sabine, probablement, mm -hmm. et, et, et qui va peut-être les amener à Ahsoka. Enfin, oh. En tout cas, c'est ce, la, la, la euh, attend. euh, ce que la fanosphère attend. Attendez, c'est ce que la fanosphère attend C'est ce que la fanosphère a... Non, a, a, comprends. comprends. Parce qu'ils ils annoncent de toute façon, oui, qu'on va voir certains personnages connus. Ouais, donc, euh, donc euh, non, la grande chance. Et moi, j'ai vu les titres des prochains épisodes. Et donc, oui, il a des chances. Dis rien. Aille, euh, non, si, si, euh, Allez-y, on n'a rien à foutre. Hein. On est non, mais moi, j'ai pas regardé oh, non, les non, titres, non, je ne veux voilà. pas savoir. Ah, parce que tu as, as regardé les titres, euh, Kevin <rire> Moi, non. D'accord, moi non, moi, non. Bon, ouais. on, te laisse, on te laisse continuer. Il euh, sur, sur... Bon, y a quand même... Moi, moi je t'ai contacté, euh, je t'ai dit, putain, mec, il y a un ode à Alien. Tu dois, tu dois ouais. être content, non alors après, tu oui, peux on... être content ouais, ouais. peut-être en, en, euh, en modérant ton discours comme, euh, comme Kevin et moi, c'est-à-dire que les épisodes ne peuvent pas être que des références, quoi. C'est ça. Bon alors, euh, oui, oui, ça fait toujours plaisir, une petite référence bien faite à Alien, on est d'accord, mais maintenant, euh, je suis dans Star Wars, je ne suis pas dans Alien. Mmh. Euh, donc ouais, alors je suis sorti de là euh, avec une sensation de vide. Je suis sorti de cet épisode en disant, mince, on n'avance pas. Bon après, il y a des... Moi, j'ai trouvé effectivement, je, je rejoins Kevin et, et toi, hein, c'est bien réalisé. Bon, il y a trois étapes. En gros, on, on, on, on finit le passage sur, euh, sur Tatooine. Ouais, ça me fait toujours plaisir de voir une partie de sa bague dans la cantina. Mmh. Euh, on, a encore, euh, on a encore un droïde issu de l'épisode 4 qui traîne dans le coin, là, celui avec les deux yeux, euh, mmh. en plus du R5 de, de la mmh. dernière fois. Mmh. Mmh. Donc, Après... on, donc on comprend qu'il est là pour faire tourner de la bidoche. Hein, euh, si... <rire> ouais. Ouais. Ouais. ouais, ça c'est vrai que c'était bon, un peu mais bon. On n'avait jamais euh... vu de barbecue euh, dans Star Wars. C'est vrai, ça manquait. Mmh. Euh, si, chez les Ewok, non euh... <rire> Ouais, mais c'était Leia, si tu veux, donc... <rire> non, c'était lui, c'était Han Solo. C'était Han Solo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, du coup, vous m'avez interrompu, bande d'enfoirés. Ah oui, le, le, le... Oui, la scène, la scène spatiale, enfin, la, la, la poursuite en vaisseau, je l'ai trouvé magnifique. Ça... C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu dans le Mandalorian, ouais, dit. Ouais, ouais. Et donc là, ça, là, ça a fait vraiment plaisir. Même si j'ai trouvé que les deux pilotes d'X Wing avaient le charisme des gendarmes à Saint-Tropez plus qu'autre chose. <rire> donc, Philoni uh, Fi en pilote au début une fois, c'était rigolo, mais bon, sinon, ils les sont vraiment pilote de la Nouvelle République, ça se voit. Ils sont cheap les mecs. Mais bon, le, le, la scène de course poursuite en vaisseau géniale. Ouais. Euh, et puis, oui, cette ambiance horrifique sur la dernière partie avec les araignées Krikna, pas de musique lorsqu'ils avancent dans, dans, dans les coursives glacées, euh, ça c'était chouette. Mis, il y avait une bonne mise en, blanche, bonne, bonne mise en ambiance et j'ai vraiment flippé. Je me suis vraiment dit, mais comment ils vont faire pour s'en sortir Parce que le Razor Crest il prend cher quand même. Hein. T'as as euh, du, euh... as, as du bol d'avoir flippé parce que moi je pense que j'ai autant flippé que. Euh... Je suis un bon le... client, moi. Ouais, ouais genre j'ouvre bon le tiroir et il n'y a plus de pattes. Voilà, C'est vrai que sur une... Et... sur une partie de jeu de rôle, un, un, un, un bon teki avec un chalumeau, il, il, te, fait, il te fait des miracles. Hein. <rire> Donc, alors euh... bon, moi, je dois confirmer que Céline, quand elle a vu la scène, vu qu'elle est arachnophobe, elle a eu un petit peu de mal. mais euh... Non, mais alors en plus, elles ont des pattes. C'est carrément les mêmes pattes que dans Alien. Quoi, hein. euh, ah, non, mais c'était des... flippant. Hein. Pour, le... Pour les gens qui, effectivement, craignent les araignées, euh, je comprends que la scène était… Euh... Ah, Céline a cru, ouais. cru que la, la, la gonzesse crapaud elle allait claquer. Non, mais je pense qu'ils arrivent à nous faire... Euh, bon, pour, pour, pour les bons clients, on, on peut s'inquiéter pour les personnages pendant cette scène. Mais il aurait bon, fallu, fallu qu'elle dans... qu ouais. claque, comme ça, il n'avait plus que les emmener, et c'était beau. Voilà. Mais, ouais, euh... mais là, là, là c'est une transition pour qu'il nous emmène à cette destination où, à mon avis, là, il va se passer quelque chose, il va y avoir des vraies rencontres. Hmm. Là, c'est un prétexte scénaristique. Pour nous dire, on va l'emmener d'un point A à un point B, il va arriver avec un vaisseau complètement défoncé. Bah, c'est Moncalamari, c'est ce qu'on a vu dans la bande annonce. Non, non, non, ce ne sera pas Moncal. Non, c non, c'est un autre. Ça va être une planète euh, aquatique, aquatique. Essentiellement, voilà. mais, mais pas uniquement. Mais euh, visiblement, ce ne serait pas Moncal. Bon, on verra, ça, on, on spécule. Mais voilà, c'est un, un épisode prétexte, un filler. Quoi, où, mm -hmm. euh, voilà. Il va, on va, on l'emmène d'un point A à un point B, et c'est vrai que ça fait riche sur 8 épisodes. Et bon, voilà, pour qu'il arrive. Avec un vaisseau en piteux état. Après, euh, Miss, Miss Frog, à mon avis, euh, bah, elle va disparaître oh. du champ. Oui, elle va disparaître. Il va le péter. Com... Il, va le... il va le péter combien de fois, son vaisseau, à votre avis euh... <rire> Je sais. Wow. Est... Vu qu'après va avoir un épisode où il faut qu'il trouve du travail pour le réparer, ah, ça ouais, va prendre encore un épisode. Et euh, tu vois, ça va être. Euh... <rire> donc, donc là, quand il va arriver dans l'épisode 3, il va aller, il va aller pêcher cette fois-ci. Hein oui, alors si, si effectivement, dans l'épisode 3, il arrive sur cette planète vaguement aquatique qu'on a vu dans la, la bande-annonce et enfin. qui a ce personnage un peu énigmatique ouais. sur le port, à bon, mon ça avis, bon, là, ça y est, il, va, il va commencer à se passer quelque chose. Bon, là, on est quand même dans l'épisode la, dans la, dans euh, un peu genre World of Warcraft FedEx, euh, tu dois livrer euh, tel personnage euh, à tel endroit, non euh... Ah ben là, c'est typiquement un, un, scénar, un scénar de jeu de rôle. Euh, enfin, moi, je me retrouvais dans un scénar de jeu de rôle facile, où oui, effectivement ouais, tu, donnes une mission, tu donnes une mission au héros, tu vas d'un point A à un point B en escortant, euh, une, un en escortant de... une cargaison de valeur. Entre temps, c'est un kit, un... kit d'initiation oui. en fait. C'est ouais, un scénar <rire> du kit d'initiation. Ouais. <rire> c'est sympa, en 42 minutes tu plais le truc, c'est sympa, mais c'est pas comme si tu as plus que 6 épisodes pour raconter ton propos. Quoi. Bon, alors, ah Kevin, euh, je te redonne un peu la parole. On va où là toi, tu vois, tu m'as dit un truc, je t'en sens capable. Hein. Tu m'as dit, si le prochain est comme ça, j'arrête. Ce qui, ce, qui ce, ce qui est quand même lourd de sens. Quand on te connaît, mais ah, je fan je... de savoir, c'est quand même lourd de sens ce que tu dis là. Ben, j'avoue que si maintenant les épisodes durent 40-45 minutes pour du vide, euh, j'avoue que je vais commencer à regarder d'autres séries. Je n'ai pas trop le temps de me taper des séries de vide. Hmm. C'est beau, quoi. Bah, elle n'a pas à dire. Et ça raconte rien. Quoi. Enfin, moi, j'aime bien les... les histoires. Donc, si c'est que du gros clin d'œil pour les fans de base, bon, bah, je passe. Ce n'est pas... pas ça que j'ai envie d'avoir de... dans une série. Quoi. Donc, en enfin, gros, je truc... trouve que y a tellement mieux à faire, c'est frustrant, je trouve. Qu qu qu Qu'est-ce tu... Quand... qu que tu vois de. Enfin... Qu'est-ce que tu vois de mieux à faire Je ne te demande pas de me raconter ton Mandalorian idéal, mais, mais euh, un petit peu, qu'est-ce que tu qu que attendais ou, ou qu'est-ce que tu imaginerais euh, ben C'est quoi pour toi le, ce qui manque, la, la, le vrai truc qui manque Parce qu'on euh, va, on va rebondir sur la vidéo de Fall que je vous conseille, parce qu'elle est quand même assez révélatrice. C'est-à-dire qu'il dit euh, quelque chose d'intéressant euh, en substance. Il dit « C'est nul, mais on ne peut pas s'empêcher de les regarder. » C'est un peu vrai quand même. Bah, oui, moi je n'ai pas envie que ça soit nul. D'accord. Mais qu'est-ce que tu rajouterais ou qu'est-ce que tu changerais Toi, tu flinguerais Bébé Yoda tout de suite, mais. <rire> ah oui, parce que pour moi, Bébé Yoda, bah, ça faudra qu'on en reparle plus tard. Parce que, bon, J'espère me tromper. Mais En fait, Bébé Yoda, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Hmm. Et... en fait, ils sont enchaînés à un perso qui va les qui va les plomber tout le long de la série, quoi. Je pense. Alors, Et pour moi, ils n'auraient pas dû mettre euh, la force. Ils auraient dû faire. Euh... Pour moi, le mieux, ils auraient dû faire un peu euh, comme ils avaient fait dans Clos Noir, ça veut dire des toute une saison sur un arc scénaristique. Tu prends, tu fais un zoom sur un endroit, sur une, sur une situation. Tu fais une saison sur euh, bah, euh, les racailles, voilà. Sur les conflits qu'il y a, vu que la République, euh, elle est en train de renaître et que l'Empire se casse la gueule. Bah, tu fais une saison sur ça, quoi. Sur la mafia. Après, tu fais une autre saison sur autre chose, tu vois, tu fais. Euh, pour moi, ça aurait eu du sens. Et ce... Au moins, il serait pas, euh... il serait pas arrêté et, euh... moi, tu sur sais des personnages que... euh... enchaînés comme ça. Quoi. Moi, tu sais Là, ce que que je pense de... moi, tu sais ce que je pense de Claude Noir. Hein. Euh, me fait, je me fais profondément chier. Hein. C'est un véritable accouchement pour moi. Alors, je sais, je ne suis pas... Oui, mais il faut que tu attendes d'arriver à la saison 72. Tu verras, ça sera bien à ce moment-là. Mais là, moi, ça fait deux saisons que je me cogne. Je m'emmerde. mais, mais, mais, mais Je pense que je vis avec The Clone noir. Là, je vais me faire défoncer. Je vais perdre 10 000 abonnés. Alors que j'en ai que 5 000, je vais en perdre 10 000. Euh, je, je, moi, je suis en train de vivre dans, dans, dans, dans Clone Wars, que toi, tu vis dans Mandalorian, c'est-à-dire que là, je me suis dit, encore un épisode et j'arrête, quoi. Et ça y est, bah, je l'ai regardé, l'épisode, et j'ai arrêté. Nico ça, ça, ça, Ouais, bah, c'est dommage, parce que Clone Wars, ça gagne en maturité et en qualité euh, après la saison 2, justement. Ouais, mais alors, euh, est-ce qu'il faut attendre Alors, euh, question à, à, à Nicolas, et que je reporterai à Kevin après... Ça y est, elle est pliée, cette saison 2 de Mandalorian, à partir de l'épisode 2 On peut déjà dire, étant donné qu'on va avoir 4 saisons, que celle-là, elle est déjà pliée Non, non, certainement pas. Moi, je suis plein d'espoir. Il y a eu des promesses. Non, non, j'attends plein de choses. Alors, effectivement, il va y avoir... Alors, ma crainte, c'est qu'on tombe dans... C'est ce que je vous disais en off tout à l'heure. C'est qu'on tombe dans le, dans le... Dans le phénomène... Walking Dead, c'est-à-dire que mm, mm, mm. Fall disait, plus on va aimer, plus ils vont en faire, plus ils vont en faire, plus ça va être long. Mm. Alors là, il ne faut surtout pas qu'on tombe dans ce piège où ils vont étirer un truc qui, qui, qui effectivement, euh, ne le mérite pas euh, en longueur. Mm. Mais non, non, il va se passer quelque chose, il va se passer des choses. Euh, dans, les, dans, les, dans la saison 1, effectivement, il y avait des épisodes qui racontaient une petite histoire, typique, le village euh, avec les, les Raiders. Bon, voilà, bah ça raconte une histoire, mais c'est important, parce que bon, bah, on, après on va retrouver des éléments, je pense. Euh, puis, euh, non, non, non, non, non il, faut avoir confiance, il faut avoir confiance. Le troisième épisode ne sera pas comme ça, bien sûr. Kevin, ton avis sur. Euh... <rire> euh, oui, j'espère qu'effectivement, ils euh, vont commencer à enlever le frein à main et puis que ça va avancer. Hmm. Est-ce que c'est -ce est nous, est -ce est nous la cible Ou est-ce que, euh, comme pour beaucoup de séries, vous savez qu'aux États-Unis, euh, quand ils font des séries, à partir d'un moment, au début, ils savent où ils vont. Puis après, ils font des espèces de brainstorm et ils écrivent presque le scénario au fur et à mesure que la série vit. Et en fait, ils ont des, ils ont des groupes tests à qui ils, font, ils, font, ils étudient la remontée de sentiments de ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que des personnages restent ou que des personnages meurent. Hein. C'est comme ça hein, qu'on écrit les, les, les séries aux États-Unis, hein, de façon bien puante pour vraiment coller à la satisfaction de, de, la, de, la, de la cible. Mais est-ce que la cible, c'est euh, trois vieux cons comme nous qui avons vu les, les premiers épisodes au cinéma, ou est-ce que euh, c'est euh, le, le bon vieux ricain euh, euh, bien beauf euh, qui euh, qui est fan de Star Wars mais surtout qui ah, est pas pour Ouais non mais je ouais, je suis vraiment <rire> dégueulasse ce soir je suis désolé <rire> qui est fan de Star Wars mais qui, qui est surtout pété de thunes et à qui on va pouvoir euh, non seulement vendre un abonnement parce que c'est pareil hein, la façon dont on nous distribue euh, sur Disney+, c'est pas anodin hein. on vous distribue pas ah bah oui, comme mais... sur Netflix l'intégralité de la série puis tu te démerdes de la regarder on vous sort un épisode par semaine c'est pour te tenir les couches jusqu'à ce que la série soit terminée donc là déjà on est dans une démarche mercantile euh, que, qui moi ne me, ne me plaît pas euh, mais, mais, mais bon soit euh, là euh, vous en pensez quoi vous de votre côté euh, pour moi de euh, comment dire Disney, euh, oui, ils font ce système-là pour tenir, parce que bah, dans leur catalogue, ils n'ont pas grand-chose. Et aussi, d'après ce que je sais, ah, en ouais, fait, clairement. Ils, ils ont fait un, un gros bond. Tu vois, à, pre à première vue, il y aurait 60 millions d'abonnés. Le problème, c'est que dans ces 60 millions d'abonnés, tu aurais une bonne partie qui serait abonnée, mais indirecte. En fait, ils sont abonnés parce qu'ils sont abonnés à Canal+, ou des choses comme ça. Mmh. Et bientôt, tous ces abonnés-là, leur abonnement gratuit pendant un an va s'arrêter. Mmh. Donc, va avoir le. Je pense que ça va être dans les quelques mois qui arrivent où Disney, ils vont, ils vont se dire, euh, est-ce qu'on perd beaucoup d'abonnés? Est-ce que les abonnés reviennent? Là, ça va peut-être leur remettre. Euh... En condition. Puis as toujours le Covid qui fout aussi le bordel. Hein. Faut pas... moi, moi, je vous le dis, il y a, il y a, il y a 90% de chances pour qu'une fois que Mandalorian est terminé, je, je coupe mon abonnement à Disney Plus parce que je vous confirme qu'effectivement, dans, dans Disney Plus, il y a rien, quoi. Bah après, va bah, avoir les séries euh, Marvel. Qui va arriver. Là. Il y en a une qui doit arriver. Ouais, je sais pas, pas si ça, je sais pas si ça va me retenir, moi. Mais bon, euh, voilà quoi. Dans ta question, il y avait deux points. Alors moi, pour répondre. Déjà, le, le fait du rythme hebdomadaire, ça ne me dérange pas du tout. J'ai vécu ça pendant 9 ans avec Game of Thrones. Euh, c'est pas, pas un gage de bonne ou de mauvaise qualité. C'est juste un, une approche. Et euh, moi, avoir mon petit épisode hebdomadaire, euh, comme Starsky Hutch, ça me va bien. Et euh, comme ça m'a été pour euh, Game of Thrones. Après, le public visé, à mon avis, c'est pas euh, nous, c'est nous et nos enfants c'est à dire qu'ils veulent tu sais Star Wars depuis, depuis qu'ils ont fait les, les deux autres trilogies c'est interne... enfin, mon, mon point de vue hein. c'est quoi spécial. les enfants de quel âge c'est intergénérationnel Star Wars ça parle... que... ils, veulent, ils veulent que Star Wars parle à tout le monde avec justement ces différents degrés de lecture donc ouais. le but c'est que nous on prenne l'abonnement Star Wars pour le montrer à nos enfants qui ont entre 8 et 18 ans et qu'il euh, y a un public qui s'étale sur plusieurs générations, c'est ça le, le but de Star Wars et enfin, est-ce qu'ils écrivent des scénarios euh, au fil de l'eau en réagissant euh, au public Je ne suis même je suis pas sûr de... Enfin, je n'ai pas envie d'y croire. Parce on que j'ai peut très... peut-être exagéré mon propos. Oui, mais ça se fait sur certaines séries, tu as raison. Mais euh, je... déjà, là, c'est la matière oui. Star Wars et on ne rigole pas avec ça. Je pense qu'ils sont sur une pipe. Même si on a vu qu'ils étaient capables de faire des trucs moyens. Mais il y a quand même Filonier aux commandes sur l'aspect univers et scénaristique. Et j'ai envie de croire dans le bonhomme. Alors, euh, tout n'est pas bon dans ce qu'il fait, mais globalement, le mec a une vision. Et euh, je pense qu'ils savent où ils vont. Alors, la crainte, après, c'est qu'ils l'étirent, comme on disait tout à l'heure. Mmh. Kevin Moi, ouais, justement, quand je parlais de quatre saisons au moins, c'est qu'il y aurait l'acteur qui fait le méchant, Bof, euh, Gideon, qui aurait dit « On n'en sera plus sur mon personnage dans la saison 3 et 4. » Donc déjà, ça annonce « Bon, les mecs, mon perso pas vous attendre à des révolutions pendant quelques temps. Quoi. Ouais, ouais, ça c'est flippant. Hein. Ça c'est très très flippant. Et ils feront durer Mandalorian jusqu'à ce que de nouvelles séries arrivent, comme Kenobi ou comme, euh, comme euh, tout ce qu'on attend, quoi. Cassian, etc. Bon, le mot de la fin, les amis, parce que ça y est, on est déjà euh, à 35 minutes. Je pense que sur cet épisode, il n'y a pas besoin de s'étendre euh, plus. Et puis euh, à la, quand, le quand le confinement sera terminé, on, on fera notre, euh, notre super cantina Star Wars. Et là, on aura tout le temps de s'épancher en live. Euh, je vais commencer par euh, ben, par, <rire> par Nicolas <rire> Commencer par Nicolas Parce que Nicolas n'a parlé que de cet épisode euh, 2 à, la, à savoir épisode 10 Alors je rebondis sur ce qui avait été dit J'avais mal pris l'épisode 9 Parce que pour moi c'est un épisode 1 de saison 2 Mais vous avez raison Il faut que je me file des claques Que je parte du principe qu'on en est à l'épisode 10 Et que c'est un tout Donc je vous remercie de m'avoir donné cette façon de, de. ce prisme de lecture de, de, de la série, parce que ça va, ça va m'aider. Nico, ta conclusion sur cet épisode 10, s'il te plaît Ma conclusion sur les, la fin de l'épisode. Il faut qu'il se passe quelque chose maintenant. Sur, sur l'épisode 10 en général. Ouais. Ah, sur l'épisode 10, voilà, je suis bah, mitigé, effectivement. J'ai presque préféré l'épisode 9. Euh, bien réalisé, euh, des, des jolies choses, mais euh, un goût de. De, de, de vide, mmh. une sensation de vide pardon, mmh. pas un goût de vide, une sensation de vide à, à la fin du visionnage et là, là j'attends, je suis plein d'attentes mmh. d'accord Kevin, tes sensations sur bah, ce début de série puisqu'on n'a pas totalement eu ton avis sur l'épisode 9 donc un petit bout d'épisode 9 et puis t es, t es ton, ton sentiment sur cet épisode 10 pour conclure bah, c'est un joli gâteau mais pas tellement bon <rire> pour l'instant <rire> <rire> donc euh, j'espère je croise les doigts que euh, le prochain épisode là le 11 euh, c'est bon bah, ça démarre bah, voilà. moi j'ai l'impression que c'est une... je vais reprendre un terme de phale, mais pas totalement euh, le même c'est une pièce montée c'est tout un ensemble de petits choux voilà. Et tu viens, tu prends un petit chou, tu manges. Mmh, le petit chou, il est bon. Puis après, tu en prends un deuxième, puis voilà. Mais c'est toujours qu'un petit chou, quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est... Euh... Et sinon, je partage vos avis à tous les deux. Ouais, attends, je te donne la parole. Il est en qui... Alors, on est peut-être trop impatient, puis on voudrait peut-être trop, mais je l'avais dit pour l'épisode 9. Moi, je suis un fan de la définition de Spielberg. Il faut que ça commence fort et que ça s'arrête jamais. Et, euh, et là... Euh... Je prends plaisir à regarder, hein. c est, c est, on, est, on est tous pareils, on, on voit du Star Wars. Donc, euh, moi moi j'ai vécu, vécu, je vais vous raconter juste une histoire très courte quand j'étais gamin. Euh, je suis allé dans un magasin de jouets, c'était après le retour du Jedi. Et euh, c'était un, un an, un an et demi après le retour du Jedi. Et euh, mon père me dit je te fais un cadeau. Et euh, bah, bien sûr je veux un jouet Star Wars. Et le mec il a un truc. Et un pauvre truc. Mais vraiment un truc de merde, quoi, qui est pas canon, quoi. Et euh, je lui dis, ben, c'est quand que vous aurez des nouvelles choses Et là, le gars me regarde et me dit, ben, quand il y aura des nouveaux films. Et donc, j'ai attendu 25 ans. Oh, le petit cœur. Ah ouais, tu étais le gamin, je vous ai entendu, le mec, voilà, j'ai attendu 25 ans. Donc, je, moi, je suis je la garde. <rire> j'ai <rire> attendu 25 ans qu'il qui se passe quelque chose il se passe enfin quelque chose donc j'ai pas envie de, de bouder mon plaisir je suis comme vous et je suis comme les gens qui sont dans le chat peut-être pas comme Kevin qui est un sale con mais comme les gens dans le chat <rire> merci, merci euh, je boude pas mon plaisir mais en même temps je me dis là où je suis d'accord avec toi c'est quel gâchis il y, y a vraiment autre chose à faire et, euh, et, et et il y, y a quand même Rogue One, quoi. Putain, Rogue One existe, quoi. Si Rogue One n'existait pas, on pourrait dire, bon, bah voilà, Star Wars, c'est ça. Mais il y a Rogue One, quoi. Et à partir du moment où Rogue One existe, bah, tu peux pas te permettre de commencer et de faire une, une proposition comme Mandalorian et puis qu'on tombe comme ça dans le fan service, dans, dans, dans, la, dans, la, dans la mission FedEx, et, euh, et dans, euh, et dans, le, dans la, la fainéantie scénaristique comme on a pu avoir. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Nicolas Oui, pardon, bah c'est le fait que as cité Fall, ça me fait réagir. Il a, il a quand même dit que c'était un plaisir pour les rôlistes. Et euh, j'avoue que c'est euh, une petite montagne de petits choux pour les rôlistes. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ouais. si c'est si pour avoir juste des idées de, de scénar, euh, ça peut pas être que ça. Quoi. Voilà, ça ne peut pas être que ça. Non, mais bien entendu. Quelque chose à rajouter non, du... non, bah, vivement la semaine prochaine pour voir le troisième quoi. <rire> vivement la semaine prochaine pour le troisième voilà, je suis désolé pour ceux qui nous ont euh, suivi en, euh, en, lors du premier on, on, on, va, on, on aura discuté avec vous euh, pendant, euh, pendant cette vidéo pendant, pendant ce, cet enterrement <rire> cette, euh, cette, veillée, cette veillée de, de l'épisode 2 euh, je, vous, je vous promets je vous jure on ne le fait pas exprès, euh, on ne s'est pas, on, on pas réunis avant en se disant « Ouais, on va faire des vidéos qui cassent du sucre sur le parce que tout le monde a dit du bien, alors nous, on est des gros connards, on va en dire du mal. » Non, non, on est vraiment là pour vous donner notre avis euh, moi, je, et, et moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'il y ait un épisode où, euh, ben, pendant le débrief, je vous dise wow, « Waouh, j'ai trop kiffé, j'ai trop kiffé, sa mère, c'était trop classe. » Et je suis désolé, ça n'arrive ça pas, on n'y est pas. Ça va arriver. Ça va arriver. Alors bon, j'ai eu du succès avec mon, avec mon, mon expresso où j'ai dit que Warhammer 44 c'était de la merde et c'était du fist fucking euh, à, à, à, à, te, à te dégorger du pognon. Euh, mais, mais je vous jure que c'est pas tout ça, c'est pas fait exprès, c'est pas commandé. C'est que ben, sur Pierrot, euh, on donne notre avis et puis, euh, puis ben, c'est notre personnalité qui prime. Et on vous dit ce qu'on ressent. Et en l'occurrence, ben, pour l'instant sur Mandalorian, on ne se sent pas bien. Oh tiens, on va mettre... Hein non, non, non, belle. Hein ah, bon. bon. Allez, en attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y aura l'Expresso, bien sûr. Il y aura donc ce débrief de Mandalorian. Et puis maintenant qu'on est capable de parler ensemble et, et, et à distance, vous allez voir, on va, quand Toto sera capable de nous rejoindre, vous préparer quelques petites émissions sur des sujets bien choisis, bien putaclic, qui devrait <rire> bien nous permettre d'échanger, de, de, de, d'être ensemble, et puis de, de, de patienter le temps, que, le temps que les caméras puissent de nouveau se poser sur des tables avec des figurines et des lancers des merveilleux comme Kevin sait les faire, et bien pourris comme Nico et moi euh, sommes, euh, sommes les détenteurs. <rire> Merci messieurs pour votre disponibilité, Merci. et puis à la semaine prochaine Hein, Ça marche. Euh, ou au détour d'une de, de, de, de, balade, Kevin, vu qu'on n'est pas loin. Okay. à très bientôt. Merci. Allez. Ciao. Ciao. Ciao.